Désirez-vous entrer dans Premier Empire Où est passé J? Ils sont maintenant plus de 800 à s'être retrouvés piégés dans le jeu. T'as seulement quatre vies dans Premier Empire. Si on veut sortir d'ici, il nous faut ce Kitana. Je serai votre guide lors des trois épreuves mortelles que vous devrez remporter. T'as dit que j'étais programmé pour perdre, mais il faut qu'on se serve de coups. C'est eux qui doivent être anéantis. Éliminez les ennemis de la gamme. Peut-être qu'il faut utiliser le double saut, comme dans tous les jeux vidéo. Ça n'a pas de sens. Réfléchis pas. Dépêche-toi. Je me dépasse. Dépêche-toi, plus vite. Le niveau est complètement absurde. Une pièce bonus. Une lave. Accrochez-vous, les garçons.